Bonjour et bienvenue. La majeure partie des quotidiens parus ce samedi ont mis en exergue les violences du 16 mars. Le journal du groupe Reumi Network évoque les conséquences d'un jeudi noir. La jeunesse, une bombe sociale, l'économie du pays prise en otage. Du Garça Garça en pratique et le baptême de feu pour le nouveau procureur de la République, Abou Karim Adjoup. Wolf Quotidien s'interroge sur les violences politiques et titres qui gagnent, qui perd. Selon Abdurhad Rasanoho, le comportement de défiance arrange au Cuncon. Vox Populi s'y met également et titre l'heure des comptes. Deux morts ont été enregistrés lors des manifestations à la Medina et au Parcel. Le triste bilan des manifs renchérit l'observateur à sa une qui décrypte le jour du procès aux pages 3, 4 et 5. Les forces de défense en mars, les FDS ont appris des événements de mars 2021, évoque le dilemme cornélien de l'État et parle du maintien de l'ordre à tout prix face au risque d'une image écornée. Pour Abdou Karim Fofana porte parole du gouvernement. C'est délicat, mais pas difficile. Le renseignement devenu mieux articulé et plus tranchant donne corps à des stratégies d'anticipation élaborées. Jour de chasse mise en relief en rouge. Un titre qui occupe la une du journal Le Quotidien qui informe que la traque des chasseurs et pilleurs est lancée. Le journal évoque également les scènes de guérilla hier à Ziguinchor. Traitement musclé subi jeudi. Enquête affiche sonko la difficile prise en charge interné à l'hôpital, le leader de PASTEF a du mal à récupérer l'option d'une évacuation sanitaire proposée par Aluntine. Maître Clédor Cirelli a été évacué en France. Les violences du jeudi font des vagues. Yanamar entre dans la danse. Déjà, deux morts comptabilisées et dit basta basta dans le journal LAS, Dans les échos son co s'attaque au premier président de la cour d'appel. Ses avocats ont saisi la cour suprême pour le dessaisissement de Amadi Diouf. Les raisons invoquées par les Conseil du leader de PASTEF. Bamba Fall accuse Souma, forme source A. Je cite, c'est moi qui l'ai recruté. Il a deux épouses. Il faisait le journalisme en même temps. Il avait sa propre chaîne, Medina TV, nouvelle vision. Il a été négligé dans l'ambulance de Souma Assistance. On lui a demandé s'il était un militant de PASTEF. Ils lui ont dit qu'il prenait en priorité les militants de son co. Il devait être opéré depuis hier. Nous avons donné la caution qu'il demandait. Aujourd'hui, nous sommes résolus à l'amener à l'hôpital principal, il est décédé trois minutes après. Le journal Busby s'intéresse à la pratique de l'accouchement à domicile et barre à sa une la peur au ventre, reportage au village de Nguenguei, absence de moyens de déplacement, route chaoteuse pour les évacuations une jeune fille âgée de 19 ans témoigne, j'ai préféré accoucher à la maison pour ne pas contracter des dettes, risque d'hémorragie d'anémie et d'infection les belles-mères font croire qu'une brave dame accouche à domicile. Le le journal Libération révèle une escroquerie foncière, faux et usage de faux, une tempête judiciaire à la mairie de Sali. Le maire Ousmane gay la présidente de la commission domaniale Sen et Cheikh Malitba ont été arrêtés par la gendarmerie, puis déférés hier. Après une médiation pénale, ils ont été libérés puis convoqués en début de semaine à l'origine de faux documents pour vendre un torrent, situé à Sali-Joseph. Insécurité, malnutrition et crise alimentaire, un autre sujet qui est le journal Dakar Times. 10 millions d'enfants en danger dans le Sahel. D'après un rapport SOS Enfants publié aujourd'hui par l'UNICEF, 10 millions d'enfants vivant au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soit deux fois plus qu'en 2020, ont besoin de toute urgence d'une aide humanitaire, principalement en raison de l'intensification des conflits. Parallèlement, alors que les hostilités entre les groupes armés et les forces de sécurité nationales s'étendent au-delà des frontières. Près de 4 millions d'enfants sont menacés dans les pays voisins. Du sport, enfin, pour terminer, record évoque la liste controversée de CIC pour la double confrontation à Sénégal-Mozambique. Pour le quotidien du sport Stade 6 revenant, dont Mané de novices, 11 mondialistes absents, le sélectionneur à l'UCC a publié hier une liste de 24 joueurs pour la double confrontation contre le Mozambique comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2024. Cette liste, on note le retour de Sadio Mane, mais aussi les absences à des cadres comme Edouard Mendy, Cheikhou Kuyate, Ismail Sa ou encore Abdou Diallo. C'est tout pour votre revue de la presse. à vos kiosques, très bonne lecture.